Aujourd'hui, je t'emmène devant mon lycée, c'est le lycée Arago, euh, à Nation, à Paris, si tu connais Paris, et j'ai vécu euh, pas mal d'expériences, euh, j'ai d'ailleurs prolongé l'expérience puisque j'ai redoublé ma seconde, du coup j'ai fait 4 ans de lycée, et j'aimerais te parler de ces trois expériences qui m'ont marqué et qui pourront t'aider, j'en suis certain, à développer ton business parce qu'au-delà de ces anecdotes, il y a des leçons. La première chose, c'est que j'ai redoublé, comme je te l'ai dit. J'ai redoublé ma seconde. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que déjà, si comme moi, tu as été un cancre, <rire> j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que euh, la plupart des entrepreneurs qui réussissent, pas tous, n'ont hein, pas été très bons à l'école parce que euh, souvent, quand on est bon à l'école, on est quelqu'un qui aime suivre les consignes, quelqu'un d'organisé, de rigoureux. Alors qu'un entrepreneur, surtout au début, généralement est plus spontané. Et c'est sa spontanéité qui va l'amener à réussir. Donc, si tu as été un mauvais élève, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Maintenant, si tu as été une bonne nouvelle, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi qui est différente. C'est que pour toi, ce sera plus difficile de te lancer les premières ventes, les premiers clients. Mais une fois que tu seras lancé, tu seras meilleur parce que tu pourras mieux t'organiser. Alors que moi, euh, à un moment donné, c'était la catastrophe euh, et c'est pour ça que j'ai une équipe. Et du coup, j'aimerais te parler de cette relation à l'école. Pour faire simple, un jour, il y a eu des profs qui ont décidé que je n'étais pas assez bon, compétent pour passé en première euh, ES à l'époque, euh, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, encore, je ne sais plus si ça fonctionne comme ça, je crois que c'est plus des options maintenant. On m'avait proposé d'aller en STT qui était une filière plus technologique et moi, je ne voulais pas. Et ça, c'est quelque chose qui peut rester dans la vie de beaucoup, beaucoup de coachs qui est ce côté, ma compétence, ma performance, ce que je vaux scolairement et donc professionnellement, hein, parce que c'est ce qu'on nous apprend. Hein. À l'école, on ne nous apprend pas à devenir de meilleures personnes, on nous prépare à un métier. Quoi, je ne sais pas si tu te rends compte qu'inconsciemment, c'est ça. Et c'est ni bien ni mal, hein. c'est juste que c'est là, euh, le rôle principal de l'école, en tout cas, c'est euh, dans l'inconscient collectif, nous préparer à un métier. Et donc le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, eh ben, tu n'as plus ça. Alors oui. Euh, tu peux avoir un MBA en management, un HEC. Oui, tu peux passer des dizaines de certifications, mais le problème, c'est que ça ne changera rien. Alors, j'exagère, bien sûr que tu vas acquérir des connaissances, mais les connaissances ne sont pas une autorisation, une preuve que tu peux maintenant entreprendre. Parce que dans le monde du travail, tu arrives avec ton diplôme, tu postules, on, voit, on regarde ton diplôme, on te prend. Je simplifie, mais c'est grossièrement ça. Dans l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Seules tes actions ont de la valeur. Donc, si tu as des super diplômes, tu es bon, voilà, tu as des super diplômes et ça te convainc que tu es une super, un super entrepreneur, un super coach et que ça te fait passer à l'action, bravo, c'est génial. Si tu es un été très mauvais, tu n'as aucune certification, tu n'as pas été certifié par exemple comme moi sur le coaching et que tu penses que tu es un bon entrepreneur, tu vas passer à l'action et tu auras des résultats et ce sera génial. C'est totalement indépendant de ce que tu... d'une autorité supérieure. Donc ça, j'aimerais te sensibiliser à ça. Plus tôt tu pourras te détacher de ça, plus tu pourras être libre de développer ton business. La deuxième chose que j'aimerais te partager c'est que j'ai eu quelques périodes de rébellion durant euh, le lycée. Euh, je ne sais pas si ça, euh, on, on dirait comme ça. Hein. J'ai, euh, Bon alors, euh, ouais, j'ai pas été un délinquant, mais j'ai quand même été convoqué un jour chez la proviseure ou la principale, je ne sais plus, parce que j'ai frappé sur une porte. Euh, et en fait, juste une anecdote, après avoir redoublé ma seconde, j'étais un peu... Euh, blasé, en tout cas, je voulais me donner cette apparence puisque je me retrouvais avec des secondes qui étaient là pour la première fois. Et du coup, je dormais en classe, je me mettais derrière, je parlais, je papotais en mode, je n'ai pas besoin de réviser, etc. Et une fois, je voulais me présenter pour être délégué et ma prof, elle m'a carrément recalé. C'est-à-dire, c'est complètement antidémocratique. Elle m'a empêché de me présenter pour être délégué. Et pourquoi je te parle de ça Parce que en fait, je pense que c'est important dans ton développement de business, qu'il y ait un peu ce côté rebelle, qu'il y ait un peu ce côté créatif, ce côté artiste, ce côté « je sors des sentiers battus ». Surtout si tu as été un bon élève, en mode « oh, il faut d'abord que je fasse une, un site web, une carte de visite, euh, un prospectus, euh, que j'ai une bonne apparence, que j'ai telle certification ». Donc pour rejoindre le point précédent, voilà, ça c'est des choses que la société nous a formaté à avoir. Mais j'ose penser qu'en toi, il y a quelqu'un qui a envie, un enfant intérieur qui a envie de s'épanouir, qui a envie d'exister et qu'on étouffe. Et ça, c'est dangereux. Je pense à une cliente, et elle se reconnaîtra peut-être, euh, qui m'a surpris et qui m'a dit un jour euh, « Ouais, Lingen, moi, mon rêve, ce serait de faire un one-woman show. » Et là, j'ai pas compris, j'ai bugué. Parce que euh, bien qu'étant quelqu'un de très sympa, c'était quelqu'un qui donnait une apparence d'être euh, sérieuse, d'être euh, posée, d'être euh, calme, d'être sereine. Pas quelqu'un qui a envie de faire un one woman show. <rire> Et ce que je l'ai encouragé à faire, c'est d'inclure ce côté rebelle, artiste dans son business. Parce qu'il se passe quoi si on ne met pas un peu ce, ce, ce feu dans son business Eh bien, on devient plan plan. On devient plat, comme ils disent les Québécois, je crois, hein, ils disent un truc comme ça. Et on n'a pas de saveur. Et notre authenticité ne ressort pas. Alors, je dis pas qu'au lycée, euh, c'était bien d'être rebelle. Mais par contre, j'étais vivant, j'étais là. Alors là, pendant que je vous parle, là, je suis en train de voir euh, la salle de cantine. Ça me rappelle des, des souvenirs. Euh, quoi, je ne m'attendais pas à voir ça, puisque je, je fais le tour de l'enceinte. Euh, scolaire et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réveiller en toi si tu as ce, cet enfant intérieur, ce, ce désir de waouh wow, d'y aller, bah ben vas-y peut-être à ta manière, petit à petit moi j'y suis pas arrivé aujourd'hui par exemple pour avoir l'aisance de faire cet audio pendant que je marche dans la rue euh, sans avoir préparé grand chose si ce n'est les trois emprunts, et eh ben j'ai mis du chemin avant d'en arriver là et si tu me permets, c'est le meilleur contenu que je peux créer parce que je mets de l'émotion, je mets du cœur. Et la dernière chose que j'ai envie de te partager, c'est parce que tu as compris que c'était le thème de notre mois, de ce calendrier, c'est la collectivité. J'ai des super souvenirs quand je suis là. Euh, j'ai parmi mes meilleurs amis des gens avec qui j'étais au lycée. Je me souviens que euh, je prenais du plaisir à venir. En cours. Pourquoi je te partage ça Parce que c'est hyper important que pour le développement de ton business, tu prennes du plaisir. Et comment on prend du plaisir dans ce monde Généralement, ça implique du partage, d'être en relation avec d'autres personnes et de ne pas être seul dans son coin tu vois très rarement à l'école et peut-être que je ne sais pas si tu as des enfants dans cette situation, moi j'ai une fille de deux ans et c'est peut-être l'une de mes craintes, c'est qu'un jour elle s'assoit seule dans, sur son banc, qu'elle s'isole. J'ai du mal à croire qu'à cet âge-là, on puisse s'épanouir en étant seul dans son coin. Même si on est quelqu'un d'introverti, on a un besoin relationnel et dans ton business c'est pareil. Plus je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, allez, je vais le dire. Plus tu es jeune et débutant dans le business, plus tu as besoin de relations. Pourquoi Parce que c'est ces relations qui vont t'encourager, qui vont te donner de l'énergie, qui vont aussi parfois apporter de la légèreté à ce que tu fais, parce que quelquefois on se prend trop au sérieux. Parce que moi les, les meilleurs moments que j'ai eu c'est dans un cours, cours de récréation, au, au foyer, à la cantine, qu'est-ce qu'on rigolait, c'était juste trop drôle. Pff, un truc immature que je faisais, hein, c'est que pour rentrer <rire> euh, à la cantine, euh, bah je mon jeu, c'est pas drôle en fait, mais moi je pour le coup j'aimais bien, c'était de pousser pour rentrer avant les autres sans se faire remarquer parce que si tu pousses comme un bourrin c'est pas drôle quoi je veux dire tu passes juste pour un voilà pour un pour un... un bourrin mais c'était de pousser sans que sur mon visage on voit que je poussais bref euh... ouais vraiment vraiment c'est tellement important Tu imagines aller à l'école de la crèche du... de la maternelle jusqu'au lycée jusqu'à la fac en étant seul et pourtant c'est un drame parce que c'est ce que vivent la plupart des, euh, des coachs, ils sont seuls, ils sont dans leur coin et ils ne se permettent pas d'aller vers les autres. Et c'est pareil pour tes clients. Au début, tu fais peut-être du coaching en un à un, mais plus tu vas grandir, plus tu vas coacher en groupe parce que tu vas leur apporter quelque chose dont ils ont besoin, ce besoin communautaire. Et donc, mon invitation pour toi, c'est que si tu es à la recherche d'une telle communauté, et que tu en as marre d'être seul. Autorise-toi à aller vers les autres. Alors, sur Internet, tu peux retrouver plein de communautés, euh, mais si tu es coach, c'est sûr que ben, je ne peux que te recommander d'aller chez nous. Alors, je ne vais pas te recommander d'aller chez nous, je vais te recommander d'aller regarder une vidéo de présentation de ce que nous, on peut t'offrir. Et en fonction de cette vidéo-là, si ça t'inspire, ben prends rendez-vous avec nous et je serai au téléphone en... voilà, j'aurai le plaisir d'échanger avec toi de comprendre tes besoins, tes aspirations tes rêves et de voir si notre communauté est faite pour toi ou pas parce que si c'est le cas je serai ravi effectivement de t'inviter parmi nous et si ce n'est pas le cas c'est ok va chercher d'autres communautés mais pitié, ne reste pas seul ne reste pas sur ce banc à la cour de récré tout seul épanouis-toi on est en relation avec d'autres. Et on est là et on peut t'aider. Donc si tu veux en savoir plus, tu sais que tu peux retrouver un lien et échanger avec moi. Inscris-toi, prends rendez-vous et je serai ravi de te présenter l'offre spéciale de Noël qu'on propose cette année qui inclut un mastermind. Ciao et à demain